Comment allez-vous aujourd'hui Je vous retrouve dans un petit vlog, voilà, j'avais envie de vlogger. En gros, je vais vous poser, vous êtes lourd. Aussi lourd que mon humour Je me suis lancé un petit défi que je vais essayer de tenir ces prochaines semaines. En gros j'aimerais bien qu'il y ait une vidéo face caméra le dimanche et les mercredis un vlog. Alors déjà je voulais vous dire deux trois petits trucs que je vous ai pas dit ici. J'ai appris que je suis prise en master, donc je suis trop contente, le master que je souhaitais le plus en plus de ça. Je suis trop contente, voilà, pout, pout et moi on reste chez mon papa les deux prochaines années. Alors petit programme de la journée, donc ce matin j'ai fait du montage vidéo, pas pour moi, pour une amie, voilà. Donc je vais reprendre tout à l'heure mais... Mais là, je vais aller voir une copine à Rennes. Allez, let's go, je vais être en retard. Bon, petite tenue du jour, j'ai fait péter la robe. Je la trouve trop mimiste, cette robe. C'est une copine qui me l'avait donnée. Et euh, elle venait de chez Shein, je crois. Oh, la voiture, ça va être un four. Je confirme. <musique> rentrer de, de chez ma pote comme vous pouvez le voir et là je suis sur le montage d'une autre amie que j'avais commencé ce matin je vais continuer devant n'oubliez pas les paroles ma vie cette émission <rire> depuis le confinement je regarde tous les jours c'est j'adore j'adore wow calmos pépitos ouais n'oubliez pas les paroles <rire> je vois ton jugement toi je voulais vous montrer un petit truc, en gros on s'est rendu compte l'autre jour que dans notre arbre, on avait un nid de pigeons, j'ai pas envie de leur faire peur. Donc euh, là ils couvent et tout les deux pigeons, mais et je crois qu'on a un nid de moineau aussi, bref. Sauf que du coup j'ai voulu aller euh, à Truffaut et dans les jardineries et tout pour trouver en gros un, un système pour empêcher mes chats et les chats du quartier de grimper à l'arbre pour pas qu'ils tuent les oisillons une fois qu'ils seront nés. Mais je n'ai rien trouvé d'ailleurs, le mec de Truffaut m'a grave jugé. Si jamais vous avez des conseils là-dessus, je suis grave preneuse parce que je me dis euh, mettre un grillage autour, ça va pas suffire. Hop là, regardez sa petite tête. Bon, depuis quelques jours, je suis en train de me refaire l'intégrale de Lucifer. Et c'est un plaisir, c'est un plaisir. Sauf que ça fait quelques jours, je suis déjà à la saison 3. J'ai tellement hâte que la saison 5 elle sorte, c'est dans genre deux mois. C'est si long Hop là, le plaisir Mais qui Bon bah, les amis je vous retrouve tout simplement pour euh, bah, vous laisser Là je m'apprête à jouer un peu à Animal Crossing D'ailleurs il y en a qui m'ont demandé si je comptais faire des vidéos sur Animal Crossing J'aurais adoré genre vous montrer mon île et visiter les vôtres Le problème c'est que bah, du coup j'ai la Switch Lite Et avec la Switch Lite on peut pas euh, enregistrer l'écran C'est parti pour jouer euh, je ne sais pas combien de temps à Animal Crossing Et puis voilà moi je vous dis à tout de suite Je ne sais pas quel jour on sera Mais à tout de suite Let Donc en gros programme, euh, bah hier j'ai publié une vidéo donc je vais répondre à tous vos petits commentaires. J'aime trop faire ça, c'est d'ailleurs je pense pour ça que j'aime autant le lundi. Ensuite euh, je vous en ai parlé un peu sur Instagram ça mais j'aimerais bien en fait me lancer à faire certains cosmétiques maison. Donc je vais passer une commande sur Aromazone, euh, voilà je vais regarder un petit peu des fiches euh, de soins à faire. Je vais regarder tout ça selon mon type de peau, donc forcément acnéique, mais euh, j'ai pas la peau grasse du tout, donc euh, je vais regarder un petit peu euh, ce qui peut se faire. Et autre programme, en gros j'aimerais vider euh, le placard de ma chambre, le vider entièrement parce qu'il y a des choses qui sont là depuis des années, qui prennent une place folle et qui ne servent à rien. Du coup en profiter pour tout laver, les tiroirs, tout ça, et puis bah après euh, trier et tout ranger. Bon je vais commencer par aller à la douche parce que là j'ai fait un bain d'huile qui a posé toute la nuit à la douche Margot Petite réorganisation dans mon emploi du temps avant de m'attaquer au tri de mon placard qui risque de me prendre au moins deux heures. Je vois que ça commence à se couvrir. J'ai peur à la pluie. Donc, euh, ce que j'aime bien faire en gros, c'est aller me balader euh, dans des chemins de campagne pour découvrir de nouveaux endroits et à chaque fois j'emmène mon appareil photo et mon trépied et en même temps ça me permet de prendre l'air. Oui, alors je suis chelou, je suis quelqu'un j'adore aller me balader toute seule ou avec ma maman. C'est quelque chose qu'on aime bien faire toutes les deux, mais là elle est au boulot. Donc je vais faire ça maintenant avant que la pluie n'arrive. Je vais d'abord aller faire un bisou à mon chat parce que toujours dire au revoir à son chat quand on part. De chez toi Je suis bizarre ou quoi Bon j'ai un endroit en tête où aller, c'est pas loin donc c'est cool et ça fait littéralement des années que je n'y suis pas allée. Avant j'allais tout le temps faire mes footings là-bas et tout et c'est un endroit qui est trop joli. Regardez-moi ça. J'ai vraiment un problème avec la nature et tout mais je trouve ça canon J'adore me balader. Je vais me balader, allez me balader. Je vais me balader. Bon je vais tenter de faire des photos dans ce petit coin Je trouve ça mignon en essayant de faire quelque chose de joli Et surtout en espérant que je croise personne Parce qu'à chaque fois j'ai pas de chance Même dans les coins les plus baumés du monde Je croise des gens qui me jugent Regardez déjà il y a une jument mais en plus il y a son poulain Tout à l'heure il était en train de têter Bon les amis me revoilà à la voiture Je suis trop contente parce que euh, normalement j'ai réussi à faire de jolies photos et ça fait du bien de se balader surtout Et en plus de ça, petite anecdote, En fait, j'ai croisé une première fois un couple de personnes non pas âgées mais euh, je sais pas 65 quelque chose comme ça me suis dit bonjour voilà on se croise et puis on s'est recroisé genre 15 minutes après Sauf que j'avais mon trépied et tout et je me suis dit c'est sûr ils vont me demander, et euh, bref, je lui explique vite fait, mais en gros je lui dis que c'est pour le plaisir. Il me dit, ah bon bah, je, je pensais que c'était pour la ville de Rennes et tout. Je dis, ah bon, pourquoi Et en gros, il m'a expliqué que lui, il travaille, enfin euh, il travaille non, il est bénévole dans une association euh, de Rennes. s'occupe de l'écologie et tout, de l'écosystème. C'est euh, le choix le plus important. Ma monétisation bon. Le tri de photos euh, c'est fait. J'en avais fait plus d'une centaine. Et là euh, ça y est je vais enfin m'attaquer à ce grand tri. En fait que je vous explique pourquoi ça me prend comme une envie de chier. En gros euh, ma chambre j'ai envie de la réorganiser. Ça fait un moment que je veux faire ça sauf que je le faisais pas parce que je m'étais dit dans tous les cas je vais déménager. J'en sais ce que je suis bah non. Et du coup je me suis dit bah c'est l'occasion vraiment cet été j'ai envie de, re de remettre ma chambre comme il faut. Et euh, ce placard c'est en fait c'est rempli de choses qui ne servent à rien, du coup j'ai même pas la place de ranger mes cours alors que je veux tous les réimprimer et les mettre en classeur, je sais pas où les mettre, enfin bon bref donc la première étape forcément pour tout réorganiser c'est de tout vider, donc tout tout tout, les vêtements, les tiroirs, tout mmh. Cette bouille! C'est la photo qui y a sur mon permis de conduire. Magnifique, hein? J'ai l'air tellement blasé. <rire> Genre, j'avais un haut de maillot de bain. Mais il est trop beau! J'avais pas fait ça dans un jeu test vraiment. Et pourquoi je l'ai mis là? Euh, les gars, il tient super mal. <rire> alors, bah, bah, je viens de me rappeler surtout, en fait, il tient pas. Les gars, je suis trop contente! J'ai retrouvé mes doudous de quand j'étais petite. Je viens de retrouver une boîte. Ouais ouais ouais. Mmh. Là, je suis en train de retrouver des, des trucs. Déjà quand tu vois ça, y a rien qui va. Bon, mon placard est euh, vidé. J'ai commencé en fait à. Il Y a plein de trucs que j'ai laissé en haut. C'est genre des jouets, des trucs comme ça de quand j'étais petite. Mais ça, j'ai pas envie de les vendre ou de les jeter. Encore moins. Le seul truc, c'est que je commence à regretter d'avoir commencé ça à cette heure-là. Voilà. Voilà, voilà Voilà, voilà, voilà, voilà voilà Et en plus j'ai fait exprès de tout mettre genre Sur mon lit comme ça je me suis dit T'as pas le choix, faut que tu finisses aujourd'hui sinon tu pourras pas dormir cette nuit Putain, je me déteste Je me déteste là faire du tri, c'est utile. J'ai retrouvé le livret scolaire et le baccalauréat original d'une fille qui était en terminale avec moi, mais on n'a pas parlé depuis genre 4-5 ans. Et j'ai son bac chez moi. Retrouver des photos oubliées et réussir à les déchirer en ne ressentant absolument aucune émotion. C'est thérapeutique, vraiment. Tenter, c'est... <rire> en vrai, c'est trop bien, je suis trop contente. C'est bon, j'ai terminé, j'ai chaud, je pue, j'en peux plus, j'en ai marre, mais j'ai terminé. J'ai plus qu'à descendre les sacs poubelles parce qu'il y a plein de trucs qui partent à la poubelle. Euh, D'autres que je vais donner au point relais et tout. Mais je suis tellement contente. C'est bon. Regardez comme c'est satisfaisant. Oui. Tout est rangé. J'aurai le reste de ma chambre à faire. Vraiment tout trier et réorganiser tout ça. Mais un autre jour, mon père est arrivé du boulot. Donc je vais aller le rejoindre et puis je vous reprends tout à l'heure. Bon je vous avais dit ce matin que je voulais faire une commande en gros vous savez d'ingrédients pour faire mes cosmétiques maison, sauf que finalement aujourd'hui j'ai pas du tout le temps euh, comme vous avez vu de me renseigner vraiment donc là en fait je suis sur le site d'Aromazone et je suis en train de regarder un peu leurs fiches donc je vais pas faire la commande ce soir, on va dire que je fais du repérage au moins pour des soins pour cheveux et euh, soins du visage, enfin voilà je vais regarder tout ça euh, en même temps que je regarde mon épisode et euh, je vais pas regarder que sur ce site, je pense que je vais regarder un petit peu aussi sur d'autres sites, regarder des vidéos, conseils et tout. Il faut faire attention quand même. Mais euh, voilà, je vais faire ça là euh, en regardant mon petit épisode tranquillement. Salut Ici la Margot du montage. Je me suis rendu compte que je n'ai absolument pas conclu ce vlog et que ça se finit en mode... Donc voilà, j'espère que ce petit vlog vous aura plu. Et puis en attendant la prochaine vidéo, je vous fais à tous et à toutes deux. Très gros bisous, ciao